Salut c'est Damien, j'espère que tu vas bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais te parler du sac photo pour la photo de rue. Donc est-ce qu'il faut choisir un sac photo pour la photo de rue Est-ce qu'il n'y en a pas besoin C'est parti Donc en sac photo, il y a un éventail de choix. Donc il y en a qui préfèrent le sac à dos, il y en a qui préfèrent le sac bandoulière. En fait, c'est vraiment selon les goûts et moi, je ne pourrais pas choisir à votre place. Donc vraiment, il faut être à l'aise avec votre sac. L'essentiel, c'est d'avoir toujours votre appareil photo avec vous. Donc si vous êtes plus à l'aise avec un sac, vous pouvez mettre votre appareil photo rapidement dans un sac. Il y en a qui vont préférer sortir sans sac photo juste en portant la lanière, donc la courroie donc en bandoulière ou autour du cou, juste en sortant comme ça avec leur appareil photo. L'inconvénient c'est que vous ne pouvez pas transporter du matériel, vous pouvez juste vous contenter d'un objectif ou alors si vraiment vous mettez un objectif dans votre, dans votre poche. Mais bon, grosso modo, cette solution elle est un peu risquée pour votre matériel donc parce que vous allez sortir avec un matériel que vous n'allez pas protéger. C'est un peu risqué pour la sécurité de l'appareil photo et le matériel. Au prix, du, au prix que ça coûte, c'est sûr que c'est un peu risqué. Sinon, à part ça... Si vous aimez sortir avec votre appareil photo comme ça, juste la lanière, vous vous encombrez pas d'un sac. Il y a aussi un accessoire qui est très sympa, c'est le Peak Design Capture. Alors, le Peak Design Capture, c'est ça c'est un petit accessoire qui permet d'accrocher votre appareil photo quand vous ne l'utilisez pas, soit à la ceinture, donc soit sur un sac. Mais comme vous n'avez pas de sac, vous pouvez le porter à la ceinture. Et du coup, ça permet de clipser l'appareil photo. Voilà, carrément ici. Donc soit, hop, donc, soit vous accrochez votre appareil photo carrément ici. Bon, moi, j'ai accroché une petite, une petite passe typique design. Du coup, hop, en mettant l'appareil photo comme ça, donc, du coup, je peux le porter comme ça à la ceinture. Voilà. Donc ça, grosso modo, c'est particulièrement utile que vous utilisez un sac photo ou non. Vous accrochez ça à la ceinture et ça permet d'avoir l'appareil photo toujours à portée de main. Donc ça, c'est carrément pratique. Comme je vous ai dit, hop, vous mettez là, et là, ça se met comme ça. Et ça, ça s'accroche tout simplement à la ceinture, comme ça. Tac. Vous glissez la ceinture ici, vous fermez, vous glissez, hop, et puis vous accrochez votre appareil photo. Donc ça, c'est plutôt sympa. Pour ceux qui n'aiment pas utiliser les sacs, ou ceux qui aiment utiliser le sac, hein, vous pouvez euh, autant le porter à la ceinture, c'est comme vous voulez. Donc moi ce que je préfère en sac photo de rue, et c'est un sac que je porte au quotidien avec moi parce que je peux mettre mes affaires personnelles dedans, donc mon portefeuille, je peux mettre mes clés, je peux mettre euh, donc mes papiers, mes papiers d'identité, euh, voilà je peux tout mettre dedans et moi ce sac, ce que j'ai choisi c'est le sac Peak Design Sling. Pour moi, donc ce sac il se porte en bandoulière, je lui ai même accroché un Peak Design Capture ici qui me permet d'accrocher mon appareil photo si je le souhaite c'est utile par moment d'accrocher son appareil photo ici pour avoir plus de place à l'intérieur donc après c'est en fonction des goûts aussi pareil, pareil, ce sac Peak Design Sling je vous en ai déjà parlé dans un test je vous mets la vidéo par ici et puis euh, vous pouvez consulter aussi l'article du test Peak Design que j'ai déjà fait sur le blog donc ça c'est juste pour vous parler de du Peak Design Sling qui permet de transporter l'appareil photo pour faire de la photographie de rue en toute discrétion, en toute, euh, en toute praticité. Vous prenez votre appareil photo, vous pouvez le photographier, vous le rangez et vous avez des scènes de vie authentiques parce que vous êtes discret en fait, tout simplement. Ensuite, le sac photo que je vais détester, donc ça va être le fourre-tout. Alors franchement, je déteste ce type de sac. C'est tout sauf beau déjà dans un premier temps. Et en fait, c'est un sac. Euh, Franchement, ça, ça permet de ranger des choses, mais franchement, c'est une valise. Du coup, euh, aucun plaisir de sortir avec. Je me dis, moi, c'est les sacs photo que je déteste. Donc, quand je vois quelqu'un avec un sac photo comme ça, je me dis forcément, il sort son appareil photo occasionnellement. Donc, c'est pas quelqu'un qui va sortir son appareil photo souvent pour prendre des photos. Et ce n'est pas quelqu'un qui va utiliser son appareil photo tous les jours. Après, dites-moi si je me trompe, hein, mais franchement, moi, je ne prends pas de plaisir à sortir avec un sac fourre-tout comme ça, plutôt qu'avec le Peak Design Sling, où tout est bien rangé, tout est nickel, tout permet de le transporter efficacement. Donc voilà. Après, ce qu'il y a, c'est que, oui, les affaires personnelles, euh, moi, j'aime bien. Donc moi, depuis 2015, je, je sors avec mon appareil photo au quotidien. Donc j'avais un Fuji X100S, qui est un compact, euh, un compact photo, donc, qui est plutôt sympa aussi. Mais avec le, le Peak Design Sling, je trouve que je, je peux transporter mon appareil photo hybride avec un ou deux objectifs si je le souhaite. Mais je peux aussi allier mes affaires personnelles dedans. Donc tout simplement, je peux allier deux en un, un sac deux en un. Et éviter de m'encombrer en fait de deux de, de, de sacs. En fait, tout simplement, un sac pour les affaires perso et un sac pour les affaires d'appareil photo. photos. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, mettez un petit pouce bleu, ça m'aide pour la chaîne. Et n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas rater du contenu. Je vous dis à bientôt